Bonjour, euh, aujourd'hui on va voir cette écharpe faite avec des fleurs et euh, c'est une écharpe faite avec des bandes qu'on relie en travaillant. En même temps qu'on travaille, on les relie. Donc, euh, on peut faire ces, ces bandes d'une même couleur, comme on peut utiliser plusieurs couleurs. C'est très joli et c'est très bien pour euh, le printemps. Donc, euh, euh, j'ai utilisé un fil numéro 4 pour faire cette, euh, cette écharpe. J'ai utilisé un crochet numéro 5,5 ,5 pour faire cette écharpe. Je ne fais que trois bandes. Vous pouvez faire autant que vous voulez, la largeur que vous souhaitez et la longueur également que vous voulez. Pour, pour le travail d'aujourd'hui, je vais utiliser un fil un peu plus fin et un crochet numéro 3,5. Euh, je vais commencer par euh, travailler avec le fil rouge. donc on commence par faire tout d'abord le nœud on fait un nœud et je prends mon crochet, mon crochet je commence je fais trois mailles chaînettes hein, vous faites un jeté vous tirez une boucle c'est une maille chaînette ou une maille coulée maille en l'air euh, une deuxième et une troisième on a trois mailles chaînettes voilà je, je fais un jeté et je m'introduis dans la première, dans la première des trois et je vais faire une bride. Voilà, comme je fais la bride. Voilà, donc j'ai trois mailles chaînettes et une bride. Je vais faire encore trois mailles chaînettes et je fais un jeté et je vais aller sur ces deux fils là, regardez. Je vais aller m'introduire sous ces deux fils là. Je m'introduis et je fais un jeté je tire une boucle. J'ai trois boucles sur le crochet. Je continue comme si j'allais faire une bride, mais je ne la finis pas. Donc je fais un autre jeté. Je reviens au même endroit, je, je vais faire une autre bride. Voilà, je commence. Il me reste trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Et je laisse tomber les trois boucles voilà ici on a les trois trois trois euh, euh, séries de mailles et ici deux donc je continue je fais trois mailles chaînettes un jeté et là vous avez un un vous avez un fil un deuxième et un troisième je fais un jeté et je m'introduis sous les trois bras et je vais faire une bride. Ce qui fait, j'ai trois mailles chaînettes et une bride là. Ici, j'ai trois mailles chaînettes, deux brides. Une, trois mailles chaînettes, une bride. On va continuer comme ça. Donc maintenant, on va faire trois mailles chaînettes. Je fais un jeté, je vais aller faire une bride. Je m'introduis sous les deux brins. Que je vois là hein? les deux brins et je commence une bride mais je ne la finis pas je fais un autre jeté je reviens au même endroit et je fais une deuxième bride voilà et maintenant j'ai trois boucles sur le crochet je laisse tomber les trois et regardez ce que j'ai qu'est ce qu'on qu obtient on a ici trois mailles chaînettes une bride 3 mailles chaînettes, 2 brides, 3 mailles chaînettes, 1 bride, 3 mailles chaînettes, 2 brides. On continue comme ça. 2, 3, 2, 3. On a commencé par 2, 3 mailles chaînettes et 1 bride. Et on va finir euh, selon, vous faites la longueur que vous voulez. Et vous, vous finissez par 3, par les 3, 2 mailles chaînettes et 3 brides. Donc on, on continue. 1, 2, 3, 3 mailles chaînettes. Et là, je m'introduis sous les trois brins et je vais faire une bride. Donc, je fais ensuite trois mailles, chaînette. Je fais un jeté. Je vais aller m'introduire sous les deux brins. Et là, maintenant, je vais faire les deux, deux brides. Que je, je, je commence la première, je ne la termine pas. Je fais un jeté. Je reviens. Je, je vais commencer une deuxième bride. Voilà. Maintenant que j'ai les trois boucles sur le crochet, je les fais tomber toutes les trois. Pour cette écharpe, pour celle-là, moi j'ai fait, euh, euh, comme je vous ai dit, c'est un fil 4, ça veut dire qu'il est un peu plus épais. Et un crochet 5,5. ,5. Et j'ai fait 63, 63 comme ça. J'ai une, deux, là, euh, combien j'en ai, jusque là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi j'ai fait là pour l'écharpe 63, vous faites euh, la, la longueur que vous voulez de l'écharpe. Donc vous faites autant euh, la longueur que vous souhaitez. Moi je vais faire un petit exemple avec vous pour vous montrer comment j'ai fait l'écharpe. Voilà, maintenant j'ai fait trois mailles chaînettes et je m'introduis sous les trois brins. Je m'introduis sous les trois bois, brins pour faire une bride. Quand je, je m'introduis sous les trois, je fais une bride normale. Je m'arrête pas. Euh, mais quand je fais sous les deux brins et à, donc là, je, je m'introduis sous les deux brins, je fais une bride que je ne termine pas. Voilà, j'arrête je, je là et je fais un jeté. Je, je commence une deuxième bride. Voilà. Et quand j'ai les trois boucles sur le crochet. Je les fais tomber tous les trois. Ce qui fait que j'obtiens deux brides et trois mailles chaînettes. Là, j'ai une bride et trois mailles chaînettes. Et ainsi, alternativement, 2 3 2 3 2 3 jusqu'à la longueur souhaitée. Donc, continuez comme ça. Jusqu'à obtenir la longueur que vous désirez. Donc, je continue trois mailles chaînettes. Et je m'introduis sous les trois brins. Et je fais une bride. Maintenant, trois mailles chaînettes, une jeté. Je m'introduis sous les deux brins. Ça se voit. Regardez. Là, vous avez que deux brins, puisqu'il y a une bride et trois mailles chaînettes. Là, vous avez les trois brins parce qu'il y a deux brides et trois mailles chaînettes. Donc, vous savez, vous savez que quand vous, vous avez deux deux brins, donc vous faites deux brides, parce que après vous devez avoir les trois. Donc, euh, les, les deux brides et les trois mailles chaînettes. Donc, je fais comme ça. Je commence une bride, je la termine pas. Là. Ensuite, j'obtiens je, je, les trois, les deux brides et les trois mailles chaînettes. Et c'est alternativement que je continue comme ça. Okay. Combien j'ai là Donc, 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 10. Je vais faire encore un peu, une, deux, trois, je vais faire une bride, une, deux, trois, et je m'introduis sous les deux bras, je commence une bride, je ne la termine pas, et je fais un jeté, je commence une deuxième bride, et quand j'ai les trois boucles, je termine comme ça. Donc, je m'arrête là, pour mon exemple. Vous, vous continuez jusqu'à la longueur souhaitée de votre écharpe. Bon, bon maintenant, moi, j'ai 12 euh, ensembles. 12. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. Rappelez-vous le nombre d'ensembles de, de, que vous faites si vous faites euh, 80, euh, dans les autres bandes, vous devez faire le même nombre. Sinon, votre travail ne sera pas régulier. Donc, on commence, on fait attention, on commence par deux. Trois mailles chaînettes et, et une bride, et on termine par, c'est important, il faut finir avec trois mailles chaînettes et deux brides. Donc, vous, vous faites la longueur que vous souhaitez, un mètre, un mètre et demi, euh, la longueur de, de l'écharpe souhaitée pour ma part je vais faire juste un exemple donc une fois terminé, on suppose que mon écharpe est de cette longueur donc j'ai commencé par l'ensemble de trois mailles chaînettes une bride et j'ai terminé par euh, trois mailles chaînettes deux brides là maintenant où est-ce qu'on va travailler pour faire nos fleurs on va pas travailler dans cet ensemble de trois brides les trois mailles chaînettes et les deux brides non on va travailler à l'intérieur de trois mailles chaînettes et la bride à l'intérieur ici donc on saute les trois et on va travailler dans les deux dans l'ensemble des deux les trois mailles chaînettes et la bride donc on va s'introduire ou toujours ici pour travailler donc donc c'est important de, de commencer par les deux brides et de finir par les trois brides donc maintenant on va faire 6 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fait 6 mailles chaînettes, je fais un jeté, je vais m'introduire dans cet ensemble qu'on a dit, les 3 mailles chaînettes et la bride, je m'introduis dans ce vide là et je vais faire une bride, je vais commencer une bride, je vais commencer une bride, donc j'ai deux mailles chaînettes sur le crochet, je les laisse. Je ne termine pas la bride. Je fais un jeté, je vais aller faire une deuxième bride que je ne vais pas finir. Donc, voilà la deuxième. J'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un autre jeté pour aller faire une troisième bride. Et je, je fais un jeté, je laisse tomber les deux boucles. Donc voilà, j'ai maintenant trois brides non finies et ma première maille. Donc, et là, maintenant, je vais faire un jeté et je vais tout laisser tomber. Voilà. on va recommencer donc je fais maintenant une trois, et on va faire six mailles chaînettes donc j'ai fait deux je vais faire trois quatre cinq six donc et je fais un jeté je vais faire le même travail je vais faire trois brides que je ne termine pas jusqu'à la fin Voilà une, une première bride que je ne finis pas une deuxième que je ne finis pas et une troisième, je fais un jeté pour aller faire commencer une troisième voilà et voilà j'ai quatre boucles sur le crochet maintenant et je les fais tomber toutes les quatre, voilà ce qu'on obtient. Ensuite je vais aller sur, oh, je vais sauter cette, cette, euh, cette ces trois mailles chaînettes et les deux brides, je saute, je vais sauter et aller directement ici dans l'ensemble le, trois mailles chaînettes et la bride suivante regardez on a travaillé sur la première maintenant on va aller sur celle là on saute les trois brides et on va aller sur les deux Alors, je vais faire un jeté et je m'introduis pour faire mes trois brides directement que je, les trois brides que je ne finis pas jusqu'à la fin voilà voilà, j'ai mes quatre boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je les fais tomber. Regardez, qu'est-ce qu'on obtient. Maintenant, je vais faire comme ici, mes si les six mailles chaînettes 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais recommencer. Dans, dans chacune, on fait deux, deux pétales. De ce côté, on va faire les deux de l'autre côté. une deuxième bride que je commence et que je ne termine pas, et la troisième bride. Voilà, maintenant j'ai quatre boucles, je laisse tout tomber. Regardez, en, en passant de, cette, de ces deux mailles, de cet ensemble, à l'ensemble, on fait pas de, ma, de mailles de séparation. Hein, regardez, regardez. Entre les pétales, il y a une séparation. Mais c'est la pétale qui sort de cet ensemble et celle qui sort de cet ensemble. Il n'y a pas de séparation. Directement, par exemple, là, je suis ici. Directement, je passe, je fais un jeté et je vais aller m'introduire ici. Je saute les trois brides, je vais aller dans les deux brides, au centre des deux brides. Et je vais fermer bride incomplète jusqu'à la fin. Les trois brides, regardez voilà mes trois brides que je ne termine pas jusqu'à la fin voilà entre celle là et celle là il n'y a pas de séparation on fait pas les six mailles on fait les six mailles entre entre les pétales qui sont à l'intérieur du centre j'attire votre attention c'est tout donc deux je fais quatre six mailles chaînettes et je vais faire la deuxième pétale dans ce centre voilà les donc, une, deux et trois. Et maintenant, je laisse tomber mes trois boucles. J'espère que c'est clair. Donc, maintenant, pour passer de cet ensemble à ici, d'ici à ici, je, ne, je, fais, je fais un jeté et je vais directement pour faire ma, ma bride, ma bride incomplète deuxième bride et ma troisième bride voilà mais quand j'ai les quatre boucles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse tomber donc je fais mes pétales comme ça maintenant entre cette, celle là et l'autre pétale je vais les séparer par 6 mailles chaînettes 4, 5, 6 vous voyez donc je fais un jeté et je m'introduis pour faire mes trois brides. Voilà, voilà mes trois brides et que je termine comme ça, donc on continue, je fais un jeté et je saute les trois brides là, je vais aller dans les deux brides à l'intérieur et je vais commencer les brides. Une. Je fais un jeté, je laisse tomber deux, je fais un jeté, je tire une boucle, je laisse tomber deux. J'ai quatre boucles sur mon crochet et je les laisse tomber toutes les quatre entre les deux. Celle-là, elle vient de ce, de ce groupe et celle-là, elle vient de ce groupe, mais entre les deux, il n'y a, a pas de séparation. Mais entre les pétales du même groupe, de la même fleur... Les pétales de la même fleur sont séparés par 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire une autre pétale dans le même centre. Une bride, une deuxième bride incomplète et une troisième bride. Maintenant je termine en les faisant tomber toutes les trois, voilà, donc maintenant j'arrive, moi j'arrive à la fin, je vais faire un jeté et directement entre les mailles chaînettes et la bride, cet espace entre les deux, je m'introduis et je fais la même chose, donc première bride, une deuxième, une troisième, je fais un jeté, et je vais les laisser tomber les quatre entre la première pétale et la deuxième je sépare par six mailles chaînettes donc voilà mes six mailles chaînettes un jeté et je vais faire la deuxième pétale voilà je commence par une première bride une deuxième bride et une troisième bride incomplète maintenant je fais un jeté et je les termine toutes les trois en même temps, voilà, vous allez obtenir comme ça, vous allez obtenir ça. Maintenant on va tourner, voilà votre travail, prenez un marqueur, vous allez le mettre n'importe où ici, n'importe où, de, de, de, de ce côté, de cette face, parce que vous avez le dos du travail. Vous avez le dos, le dos du travail, et vous avez la face. Donc on a travaillé sur la face. Donc ça, c'est la face de votre travail. Donc vous pouvez faire mettre un marqueur pour vous rappeler que c'est ça, la face du travail. Maintenant, on a terminé. Qu'est-ce qu'on va faire Je vais faire 6 mailles chaînettes. J'ai terminé ce rond. Maintenant, je vais tourner. Donc, je commence par faire une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles chaînettes, six mailles chaînettes, et après, je vais aller dans chaque, chacun, parce que là, regardez, qu'est-ce qu'on a On a. Voilà le centre de notre travail, et dans chaque fleur, ce centre-là, c'est les, les fleurs. Donc, dans chaque fleur, on a fait deux pétales. Il nous manque deux pétales. On va faire une pétale comme ça et une pétale comme ça. Et on a dit, entre les pétales, elles, les pétales sont séparés par six mailles chaînettes. C'est ce qu'on est en train de faire. On a fait les six mailles chaînettes. Donc, je vais faire une pétale ici, six mailles chaînettes et une deuxième pétale dans le même centre. Donc, chaque fleur a quatre pétales. Ok On ne parle pas de ça. Ça, ça c'est ce qu'on avait fait au départ, au début donc on va voir ça et quatre pétales ok maintenant je continue j'ai fait mes six mailles chaînettes 2, 4 et 6 mailles chaînettes donc je vais faire un jeté je prends ce bout de fil j'essaie de prendre ce bout de fil avec moi donc et j'introduis mon crochet dans le premier centre pour faire ma pétale les pétales on, fait, on les fait avec des brides trois brides qu'on termine à la fin voilà ma troisième bride Regardez, je fais un jeté, je laisse tomber deux, j'ai quatre brides sur le crochet, j'ai quatre boucles sur le crochet, et je fais un jeté, je les laisse tomber toutes les quatre. Et donc pour faire ma quatrième pétale, je dois faire six mailles chaînettes pour séparer. 4, 5, 6. Voilà, je fais un jeté, je vais faire mes trois brides. Encore les trois brides incomplètes. Une deux. Et voilà, vous avez quatre boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous les laissez tomber comme ça. Donc voilà, la fleur, du pre, la, ma première fleur, elle est terminée. J'ai quatre pétales sur ma première fleur. Pour passer, on a dit, de ce centre-là à cet ensemble-là à l'ensemble, à l'autre ensemble, on, on fait pas de séparation de mailles serrées, de, de, de mailles chaînettes. Donc je, on passe directement. Donc je vais faire mes brides, mes trois brides en complète, de la deuxième fleur. Oh, voilà, vous avez quatre boucles. Je vais faire comme ça un jeté. Et maintenant, pour ma deuxième fleur, elle a un, une, deux, trois pétales. Je vais séparer cette pétale de, de la suivante par 4 mailles, par 6 mailles chaînette, chaînettes, 2, 4, 6, voilà et je vais faire ma pétale en faisant mes trois brides, pardon, il y a ce bout de fil qui gêne un peu, donc je continue, je vais faire ma première bride sans la finir, une deuxième bride que je ne termine pas également et Ma troisième, je fais un jeté, je laisse tomber deux, j'ai quatre boucles sur le crochet, je fais un jeté et je termine mes boucles. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ma première et ma deuxième fleur sont terminées. Allez, je passe maintenant sur la troisième, elle est un peu, elle est un peu cachée. On saute, on saute toujours ces, les, les trois mailles chaînettes et les deux brides. On ne travaille pas dessus, on va travailler toujours dans les, les deux brides, dans, dans les centres qu'on avait déjà travaillé, où on avait déjà travaillé. Donc je fais un jeté et je passe à la suivante directement pour faire mes trois brides. Une, deux et trois. Je fais un jeté, voilà ma pétale terminée. Pour passer à l'autre pétale, je sépare par six mailles chaînettes. Donc voilà, six mailles chaînettes et je vais faire dans le même point mes trois brides pour faire ma pétale. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Je continue pour passer de, ce, de cette fleur à la fleur suivante. Je, fais que mes trois, je, fais pas la, je ne sépare pas par les 6 mailles chaînettes, non, je passe directement, je passe directement et je fais mes brides. Donc voilà, deuxième bride, et troisième bride, et voilà, et je termine maintenant les brides. Voilà, j'ai fait une pétale, donc pour passer à la pétale suivante, parce qu'il me faut, moi, il faut deux dans chaque fleur, je, je fais deux. Donc pour passer à la suivante, on sépare par 6 mailles chaînettes. Et je vais faire une autre pétale continuer comme ça comme on avait fait au, au début jusqu'à la fin et on se retrouve voilà j'arrive à, à la fin donc euh, pour ma dernière fleur j'ai fait une pétale j'ai séparé j'ai fait une pétale j'ai séparé par six mailles chaînettes et je vais aller sur la première elle, euh, que j'avais Hein? donc j'ai fait une, une pétale regardez j'ai une, deux trois pétales sur et la quatrième elle est là donc je, et ça, chacune va être j'ai fait ma dernière pétale six mailles chaînettes et je vais sur cette première pétale que j'avais faite au début et je m'introduis dans le haut de la pétale pour faire une maille coulée regardez comme ça voilà voilà ce qu'on obtient, donc j'ai fait ma première bande, maintenant je peux faire, je peux couper le fil, je coupe le fil et je vais, je, je vais commencer une deuxième bande, moi je vais la finir pour qu'elle soit claire pour vous, je vais la faire en vert, ok, donc on va faire la même chose, voilà ma première bande, avec ma face, la face c'est ce côté où il y a le marqueur, et je laisse et je commence une deuxième. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais pas la faire en, en entier avec vous. Vous revenez pour faire vous revenez au début pour faire la même chose qu'on a fait maintenant on va mais pas vous ne finissez pas tout. On fait la moitié, juste on fait les, les ensembles ensembles 2 3 2 3 2 3 donc et on fait les, fleurs, les pétales de ce côté et on s'arrête pour aller sur le deuxième côté, on va le faire ensemble. Regardez, je vais faire mes trois mailles chaînettes. Je commence par les trois mailles chaînettes. Je fais un jeté, je vais aller sur la première maille pour faire ma bride. C'est comme ça qu'on avait commencé au début. Je fais comme ça. Donc j'ai déjà un ensemble, trois mailles chaînettes, une bride. Je fais trois mailles chaînette, et maintenant je vais faire l'ensemble de trois. Donc je fais un jeté et je m'introduis sous ces deux bras là. Et je vais faire une bride que je ne termine pas. Et je vais faire un jeté pour aller sous les deux bras et faire une deuxième bride. Voilà, maintenant j'ai trois boucles, je les laisse donc j'ai un ensemble de deux trois mailles chaînettes une bride et j'ai un ensemble trois mailles chaînettes deux brides je continue trois mailles chaînettes et je, je vais aller sous les trois brins et faire une bride donc quand vous faites cette, cette bande là vérifiez que vous faites que vous, vous êtes Tromper, qu'il y a 2, 2, 3, 2, 3, sinon votre travail ne sera pas régulier et comme il faut. Ok Donc on va travailler. Moi, j'avais fait 12, 12 ensemble. Je vais faire la même chose. Donc quand vous commencez votre bande, le nombre que vous avez fait dans la première, vous faites la même chose, le même nombre, exactement. Donc je vais faire la moitié de tra du travail et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le, la moitié du travail de mon deuxième rang. Donc euh, j'arrive là, j'ai deux pétales sur la dernière fleur et entre les pétales on a dit on sépare par 6 mailles chaînettes. Donc je sépare encore par deux mailles chaînettes, par 6 euh, mailles chaînettes, 2 4 5 6. Là sur la dernière fleur, j'ai que deux pétales, il m'en manque deux. Je vais faire une autre donc, j'ai séparé par-ci ma chaînette et je vais faire une autre, une troisième pétale. Voilà, et ma troisième pétale, elle est faite. Ensuite, maintenant, avant de faire la dernière pétale de la dernière fleur, qu'est-ce qu'on fait Voilà, on a dit, ça c'est la face de mon travail, puisque j'avais mis un marqueur et ça c'est la face, ça c'est le dos le dos de mon travail donc je prends voilà mon travail il est comme ça hein, je suis en train de travailler ça ce côté face ça, côté dos donc je, je prends mon travail côté face vers moi et je prends l'autre bande regardez je prends l'autre bande et je fais comme ça regardez quand je les pose c'est comme ça je fais comme ça je les mets dos à dos ça c'est le dos ça c'est le dos donc je les mets dos à dos et voilà Ma fleur elle est comme ça. Maintenant, pour les relier, mes deux bandes, je vais faire trois mailles chaînettes. Normalement, on met six. Maintenant, je fais trois. Trois mailles chaînettes. Et je m'introduis dans celle-là, dans la, la, les mailles chaînettes, les six mailles chaînettes de la, deuxième, la première bande, de la bande rose. Et je vais faire une maille serrée. Vous voyez et je continue une deux trois mailles chaînettes maintenant mes deux bandes sont reliées entre elles elles sont reliées et maintenant je reviens je reviens vers ma bande verte je fais un jeté et je vais faire ma troisième pétale ma quatrième pétale donc une je vais faire une bride une deuxième bride comme on faisait tout à l'heure avec les brides incomplètes jusqu'à la fin. Donc voilà ma troisième et je laisse tomber mes boucles. Voilà. Ma première fleur, elle est terminée. Alors, 4, c'est 4. Je saute les trois brides là et je vais aller au centre de la deuxième fleur qui est là. Donc, et je, entre les fleurs, on a dit, on passe directement. Donc, je fais un jeté. Et je vais aller directement sur le centre de la deuxième fleur. Je fais une pétale. La pétale on fait, on a dit, avec les trois brides. Qu'on termine à la fin. Voilà. Mes trois brides. Et je termine. Entre les, la pétale, la troisième et la quatrième, je, normalement je dois faire six mailles chaînettes. Mais là je fais que trois. Parce que, et je vais aller, vous faites comme ça, pour savoir où vous allez relier votre fleur, votre vos, vos bandes, donc et vous prenez votre crochet, vous l'introduisez votre fil il est là, vous introduisez votre crochet, vous faites une maille serrée, hein? le fil il est derrière, la, la, les six mailles chaînettes roses et vous faites une maille serrée et ensuite vous continuez trois mailles chaînettes, on a fait trois mailles chaînettes avant une maille serrée, trois mailles chaînette après. Maintenant je reviens sur ma bande verte, je fais un jeté et je vais faire ma fleur. C'est très facile, il suffit de regarder, il n'y a pas de difficulté, voilà. J'ai mes quatre brides, mes quatre boucles, je les laisse tomber. Voilà j'ai fait ma deuxième pétale de la deuxième fleur. Regardez comment elles sont reliées, mais bandes, elles sont en train d'être reliées entre elles. J'ai fait ces deux couleurs-là pour que ce soit clair. Donc maintenant, je continue. Pour passer, maintenant, j'ai la, la deuxième fleur et là, c'est quatre pétales. Je saute les trois, les trois brides là et je vais au centre de la troisième fleur. Là, j'ai le centre de la troisième fleur et directement, on va directement, je, je fais un jeté et je vais aller faire mes trois brides. Une, deux et trois. Et je fais un jeté et je les laisse tomber. Voilà, j'ai mes à, troisième pétales. Maintenant, je fais trois mailles chaînettes et je vais aller ici, regardez là c'est déjà relié donc automatiquement si vous faites le même nombre c'est automatique donc je fais une maille serrée ensuite trois mailles chaînettes et je reviens sur ma fleur verte pour finir les pétales voilà comme ça et voilà ma, ma, ma fleur, ma troisième fleur finie et mes bandes et mes bandes sont reliées donc j'ai fait là elle a quatre pétales quatre pétales quatre pétales ça c'est les, les trois brides ça c'est les trois brides qu'on qu travaille pas qui se trouvait au milieu donc on continue comme ça jusqu'à la fin maintenant j'ai les j'ai fini cette fleur je passe à la suivante je fais un jeté et je vais directement au centre de la quatrième fleur pour faire mes brides, ma pétale qui se, qui se compose de trois brides reliées entre elles, voilà, comme ça. Et là, je vais commencer par faire mes ou, trois mailles chaînettes et je vais relier les, les deux bandes, regardez, -moi, mon fil il est là, et je, je m'introduis sous les six mailles chaînettes, je tire le fil, donc, et je fais un jeté, et je laisse tomber les deux boucles c'est la maille serrée. Donc et je termine, je fais trois mailles chaînettes encore parce que j'ai trois mailles chaînettes avant trois mailles chaînettes après et je reviens sur la fleur pour faire la dernière pétale. Voilà. Et voilà, je termine cette fleur aussi et en même temps, je relis mes bandes. Donc et je continue comme ça maintenant je vais passer à la fleur suivante et quand on a dit quand on passe par quand on passe à la fleur suivante on fait on va directement un jeté on va directement au centre de la fleur pour faire la pétale voilà comme ça avec mes trois brides et pour faire la pétale suivante normalement on fait on sépare par 6 mailles chaînettes, mais là, parce qu'on doit relier les bandes entre elles, on fait 3 mailles, on va chercher le, à, à relier le, nos bandes par, ma, par une maille serrée, et je continue par 3 mailles chaînettes, et je reviens à ma fleur verte. Voilà, et je fais ma dernière pétale. C'est très rapide, c'est très facile à faire. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi pour le faire le, pour vous-même ou le donner en cadeau à une femme importante dans votre vie. Voilà, maintenant je passe à la fleur suivante. Je fais donc mes pétales, ma, ma troisième pétale. Donc je fais les trois brides. Voilà. Ensuite, trois mailles chaînettes et je vais finir par relier. Euh, voilà, le, le fil doit être en haut, pas ici, en haut. Et je fais comme ça j'introduis, je prends un, un, une boucle et je fais un jeté. Maintenant, j'ai fait ma maille serrée. Une, ensuite, trois mailles chaînettes et je reviens pour faire ma dernière pétale. Donc, il se compose de trois brides incomplètes. Et vous aurez fini votre rond. Voilà. Maintenant, j'ai deux pétales là, à la fin. Qu'est-ce qu'il me manque Il me manque la séparation entre les pétales. Maintenant, la, les deux bandes sont reliées. Il ne manque rien. Les deux bandes sont reliées, regardez. Elles sont reliées entre elles. Hein, et maintenant, mais à la fin... Ici, de la montre, il me manque les 6 mailles chaînettes qui séparent les pétales entre elles. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et vous allez vous introduire dans la première pétale, en haut de la première pétale et vous faites une maille coulée. Voilà. C'est maintenant on va couper le fil. Voilà. Voilà, c'est pourquoi c'est important. C'est important le début de faire les deux brides, trois brides, deux brides, trois brides alternativement et ensuite le même nombre. Par exemple, là, j'ai fait 12 roses, j'ai fait 12 en vert. Donc, je peux continuer en blanc, je peux continuer en d'autres couleurs, je peux faire la même couleur. Donc, à vous de voir. J'espère que j'ai été claire. Vous allez être heureuse de faire euh, cette écharpe. Et si vous aimez ma vidéo... N'oubliez pas les likes, les likes ça permet aux autres de euh, voir ma vidéo et, et donc euh, et, et ça, ça, me, ça me fera plaisir. Merci, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous ne serez pas déçu, Inch'Allah. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.